Comment a débuté l'entreprise Comment a débuté l'entreprise Alors vous êtes, vous êtes chez Hamzer Industrie, donc c'est une, une entreprise de conception et de fabrication de pompes à chaleur. Donc ce sont des machines qui permettent d'assurer le chauffage et la production d'eau chaude de chaud sanitaire dans des, dans des maisons, dans des bureaux, dans des bâtiments, dans le, dans le tertiaire. Ça permet aussi de temps en temps de faire du rafraîchissement sur des bâtiments qui sont trop chauds. Et donc Hamzer a débuté il y a une quinzaine d'années à Ploudalmézo, euh, les premières pompes à chaleur Hamzer ont été faites à Ploudalmézot. Et l'entreprise, nous l'avons repris en 2012, fin 2012. Euh, et nous sommes depuis début 2013 ici sur ce bâtiment à Plavénec. Voilà. Vous vous placez comment vous dans l'entreprise Vous avez quel rôle donc moi, je suis le, depuis 2012, donc je suis le, le dirigeant de l'entreprise. On, euh, on est 25 personnes chez Amzer Industrie, donc euh, des, des équipes qui se répartissent à la fois en production, puisqu'on fabrique euh, l'intégralité de nos pompes à chaleur ici sur le site de Plabennec, euh, une partie en administratif donc, euh, et une partie en, en commerce, donc qui se retrouvent sur, sur le terrain à, à aller voir nos installateurs à qui nous vendons des pompes à chaleur. Et puis après on a tout un secteur de R&D, c'est-à-dire que nos produits, tous les, le fait d'être un petit fabricant de pompes à chaleur nous impose d'être toujours à, à la pointe, toujours en avance. Et donc on a, on a une équipe de recherche et de développement qui nous permet de tester et d'inventer des nouveaux produits ici sur notre site, sur notre site de Plavénec. J'ai vu sur votre site, ce que je me suis avant de venir ici, que vous aviez un réseau de confiance c'est-à-dire qu'avant de reprendre l'entreprise, il y avait déjà un réseau de confiance, vous l'aviez gardé ou vous en êtes fait un nouveau Alors, on a, on a conservé une partie des installateurs qui, qui, qui forment notre réseau aujourd'hui, mais on l'a aussi développé. Donc aujourd'hui, effectivement, la force d'Amzer, c'est d'avoir un réseau d'installateurs qui, sur le terrain, va proposer nos produits aux, aux particuliers qui veulent changer leur chaudière, qui veulent changer euh, voilà, leur mode de chauffage pour un mode de chauffage plus économique. Et donc, c'est eux qui s'assurent de, de proposer notre produit, de l'installer et de l'entretenir. Donc, effectivement, Effectivement, on a un réseau d'installateurs qu'on appelle d'installateurs agréés Amzer, donc on a formé, qu on, et qu'on soutient, qu'on qu pour, pour développer les ventes et le, la présence sur le terrain d'Amzer. Malgré euh, l'ampleur de l'entreprise, oui. vous arrivez à garder ce que j'ai vu site, vous voulez garder votre euh, identité bretonne. Ça c'est un choix. Donc l'implantation sur le territoire, effectivement, on livre sur toute la France et même le proche export. Euh, effectivement Brest n'est pas, pas le centre de la France donc c'est pas euh, au niveau logistique c'est pas, pas le plus simple mais on a fait le choix de rester ici euh, on est depuis le mois de novembre là, membre de produits en Bretagne donc une association qui vraiment euh, voilà, fédère tous les, tous, les, tous, les, tous les industriels qui souhaitent euh, fabriquer, en, fabriquer en Bretagne donc on a fait ce choix là donc on ne se contente pas de fabriquer ici nos composants, vous le verrez tout à l'heure en production mais nos composants, toute la tôlerie est faite entre l'usine la plus proche en termes de tollerie est à 2 km, même moins de 2 km et la plus loin est à 15 km kilomètres, euh, toute la partie électricité sous-traitance électrique est faite dans le sud Finistère, donc voilà, on, a, on fait le choix vraiment d'acheter aussi nos composants et de, de maximum de produire, de produire avec des, des partenaires locaux voilà, donc euh, aujourd'hui Hamzer, euh, quand on a repris l'entreprise la Bretagne représentait 20% de notre chiffre d'affaires, aujourd'hui euh, la Bretagne représente 45% de notre chiffre d'affaires donc voilà, on s'est on vraiment relocalisé aussi sur nos clients, euh, voilà, à vraiment développer le, le local j'ai vu aussi qu'il y avait une, une confiance entre les employés, aussi une, une belle entente. Alors ça, c'est peut-être eux qui vous le diront, vous pourrez leur, leur demander. Moi, je suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça. Mais effectivement, la force d'Amzer, et aujourd'hui, si on va mieux, c'est clairement qu'on a une équipe aussi qui, euh, voilà, qui, a, qui a souhaité relever ce défi-là, parce que c'est aussi, on part de on part de loin, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, chez Amzer, tout le monde se remonte les manches, que ce soit les, les gens en production, les gens sur le commerce, les gens sur la technique. Voilà, on a vraiment une équipe aujourd'hui qui se bat pour qu'Amzer qu puisse se décoller. Et c'est le cas, voilà. Aujourd'hui, on est vraiment... À, on est vraiment à décoller, c'est la force de toute l'équipe qu'on a, qu a autour de nous. là, voilà. donc, Vous êtes issu de ce milieu Alors, Exactement. moi je suis, je suis de formation ingénieur, hein, donc j'ai travaillé dans l'automobile d'abord. Après j'ai travaillé dans une autre euh, grande entreprise du chauffage en Bretagne, donc chez Sermeta à, à Morlaix. Donc euh, voilà, je le maire qui, est un, voilà, qui pareil est parti, de, est parti de rien et a monté deux grosses entreprises. Donc euh, donc voilà, donc moi je n'ai pas cette, cette ambition-là de, de faire une si grosse entreprise, mais voilà, je suis plutôt un, un industriel, euh, plutôt de la technique. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'était plus de voilà de développer l'aspect commerce, C'est pas le tout d'avoir un très bon produit. Il faut après être en mesure de, de le vendre et de trouver les partenaires installateurs euh, qui tiennent la route sur le terrain aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais je suis, euh, voilà, je suis dans le bâtiment et très attaché au bâtiment depuis très longtemps. Euh. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. La transition énergétique, il n'y a pas le choix, il faut qu'on y passe. Euh, Aujourd'hui, le bâtiment est un des principaux euh, pollueurs on va dire, de, de, de la planète. Et donc, on a plein de solutions pour euh, chauffer nos bâtiments ou rafraîchir ou euh, avoir de l'eau chaude sanitaire dans nos bâtiments de manière euh, propre et, et économique. En plus, ça génère de l'emploi. Donc, euh, en isolant les logements, on génère de l'emploi. Enfin, en utilisant des pompes à chaleur fabriquées ici en Bretagne, ben, voilà, on génère de l'emploi ici. Parce qu'un emploi chez amzer ce n'est pas simplement un emploi chez amzer c'est tous les emplois qu'il y a autour. Je vous parlais de nos fournisseurs locaux, mais c'est aussi tous les installateurs, etc. Donc voilà, ça, ça, fait des, ça fait des emplois induits. Donc ouais, la transition énergétique, c'est vraiment une source, une source de, de développement de l'emploi au niveau local, vraiment au niveau local. Vous avez des apprentis euh... Alors, on a des apprentis. Euh, bah, dans les dernières recrues, il y a pas mal de gens qui sont rentrés d'abord chez nous en stage, puis après en alternance, puis, euh, puis après en CDI. Euh, donc, notre responsable technique, euh, voilà, ça a été son parcours. Et aujourd'hui, on a trois apprentis chez, chez Amzer. Par contre, euh, quand vous prenez des stagiaires ou des apprentis, euh, oui. par rapport à une petite entreprise, euh, vous exigez quoi, par exemple euh... Ah bah, c'est vrai qu'un recrutement de, de stagiaires chez Hamzer, c'est la même chose qu'un recrutement de quelqu'un qu'on va embaucher pour un CDI. On considère que les gens qui viennent travailler pour Hamzer, même si c'est pour simplement deux mois de stage, ils font partie de l'équipe, on les traite comme tout le monde et c'est les futurs, c'est peut-être les futurs collaborateurs de l'équipe à temps plein donc voilà, on prend autant de soin à recruter un stagiaire qu'à recruter quelqu'un quelqu en CDI donc c'est vrai qu'on prend le temps de les, les voir et, et de discuter de savoir un peu quelles sont leurs envies et puis savoir s'ils ont le profil pour s'adapter à une petite PME où il faut effectivement, bah, de temps en temps, mouiller la chemise un peu plus que dans une, gros, dans une grosse entreprise. Il faut savoir toucher à tout, mais il faut, il faut aimer le, le défi. Voilà, on, on est tous, il y a un challenge à relever qu'on est tous en train de, de, de relever ensemble, là, voilà, toute l'équipe, y, y compris les stagiaires qui nous, qui nous filent les coups de main. -dire un apprenti ou un stagiaire, il va être un peu timide, vous allez essayer de le briefer pour qu'il soit... Par exemple, plus à l'aise ou... bon, Globalement, l'accueil se passe bien ici. On a, vous verrez tout à l'heure, vous allez voir toutes les, toutes les, tout, tout le personnel, mais globalement, on a une équipe qui est jeune, qui est plutôt, qui est plutôt agréable. Donc, les gens ils s'intègrent vraiment très facilement ici. Vous pourrez en parler, hein. vraiment, il y a plein de recrues assez jeunes, donc vous pourrez leur demander comment s'est passée leur intégration chez Amser, mais ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, euh, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie dans l'entreprise, et voilà, on est tous à relever les manches pour la même chose, pour en faire décoller la boutique. Donc, euh, donc voilà, donc c'est pas un souci, ça ne me semble pas être un souci, ça, l'intégration chez Hamza, voilà. et Vous êtes beaucoup pour l'environnement, j'ai vu aussi. Bah, notre produit y contribue. Euh, ça, c'est sûr que notre pompe à chaleur elle, permet d'éviter pas mal d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc ça, ça y contribue. Euh, et Effectivement, de toute façon, moi, c'est un, un défi. C'est qu'il ne faut pas qu'on continue comme ça. À, à brûler euh, des énergies fossiles parce que c'est la solution de facilité. Euh, c'est sûr que c'est plus compliqué de faire des produits comme des pompes à chaleur qui sont un peu plus chers, comme du solaire photovoltaïque, comme du solaire thermique, comme du bois, etc. Mais c'est toutes ces solutions-là qui permettent de bah, diminuer notre impact sur la planète parce qu'on a des enfants derrière et il faut qu'on leur laisse une planète euh, en bon état. Donc on l'a déjà assez déréglé La COP21, vous avez dû entendre parler de la COP21. Euh, il voilà, y a quand même eu des engagements qui ont été pris. Alors c'est vraiment euh, au niveau macro, au niveau international. Mais il y a plein de choses à à récupérer de ça et donc il faut que chacun, localement, on arrive à diminuer notre impact sur la sur la planète. Donc on, on essaye d'y contribuer à notre à notre petite échelle chez AMZER. Voilà. Alors moi, je suis directeur de production au sein de chez AMZER. J'ai une formation d'ingénieur généraliste que j'ai effectuée par alternance au sein d'une entreprise qui s'appelle Giannoni France à Morlaix. Euh, donc j'ai effectué trois ans à parcours de trois ans euh, au sein des services méthodes de l'entreprise dans lequel j'ai évolué sur des projets d'amélioration continue. Euh, à la suite de cette école d'ingénieur, j'ai fait un master en gestion d'entreprise donc un master 2 en un master IAE Institut d'administration des entreprises où j'ai vu toute la partie gestion de, de l'entreprise pour ensuite arriver sur des postes de superviseur de production mmh. durant 12 ans euh, responsable d'exploitation et enfin directeur de production aujourd'hui chez chez Amser. vous faites euh, principalement que, euh, que les pompes à chaleur oui on fait sur Amzer on fait de la pompe à chaleur donc aérothermie et géothermie donc aérothermie on vient prendre les calories de l'air qu'on vient réinjecter dans le circuit de chauffage et géothermie, on vient prendre les calories présentes dans la terre pour les remettre dans le circuit de chauffage. Donc c'est les deux types de, de ah, pompes à, à chaleur qu'on effectue. Est-ce que ce genre d'appareil peut être installé dans des maisons passives Oui, oui, oui, tout à fait, ça peut être installé directement dans des maisons, dans des maisons passives. Là, plus techniquement, c'est plus M. Cadour qui vous répondra au niveau technique sur l'installation. Euh, mais oui, oui, on peut l'installer. Vous avez 30 ans, comment ça s'est passé au niveau des études Oui, donc j'ai une fibre moi, technique, j'ai fait un bac science de sciences de l'ingénieur où j'ai étudié la mécanique et l'électronique et je voulais pousser le cursus un peu plus loin, euh, vers une école d'ingénieur. Vu que j'étais assez manuel et technique, j'ai voulu vraiment faire de l'alternance et voir concrètement comment on pouvait appliquer ces connaissances en entreprise. Comment ça vous est venu de justement euh, faire ce, ce métier-là Ce métier de directeur de production, ouais. euh, c'est tout simplement mon terrain d'apprentissage. Euh, j'ai eu des expériences en, en management, mmh. ça m'a plu, euh, en amélioration continue et j'ai voulu me diriger vers là. C'est vraiment l'apprentissage, le, le lieu où j'ai fait mon apprentissage qui m'a bah, révélé au niveau, de, au niveau de la gestion de production et gestion de, gestion de projet. Vous aimez ce que vous faites Oui bien sûr, bien sûr, je ne serai serais pas ici. Vous verrez encore faire ça d'ici 20 ans Je pense qu'après chacun évolue, on évolue au fur et à mesure de, bah de, de son expérience. Moi je suis passé de responsable d'exploitation, superviseur de production à directeur de production. Je pense que chacun évolue, prend, on accumule de l'expérience et on se dirige vers une voie plus qu'une autre. Je pense que l'avenir voilà, est fait de, de changements et, et on, verra, on verra la suite. Dans, dans la mesure où un jeune s'intéresse par rapport à ce que vous faites dans la vie, qu qu'est-ce qu que vous pouvez lui donner comme conseil arriver là où vous êtes aujourd'hui 30 ans. Il faut déjà bien cibler son projet personnel, je pense que c'est important. Chacun est fait pour quelque chose dans la vie, dans le travail. Donc il faut bien. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Je pense que c'est important déjà de se poser les bonnes questions et voilà, persévérer, travailler. Il n'y a pas de secret, après il faut y aller. qui dans à la découverte et puis tout, c'est vrai que nous, on, a, on est vraiment en recherche d'emploi, on ne mmh. sait pas forcément euh, quel métier on a envie de faire, on tâtonne et tout. Donc, euh... et je pense qu'il faut pas avoir peur d'échouer ou d'aller dans une voie qui vous correspond, qui ne vous correspond pas, on ne sait pas au début. Et il faut vraiment faire des expériences pour savoir si ça te correspond, et ensuite évoluer vers, si ça te correspond pas, évoluer vers autre chose. Quand Mais il ne faut pas comment... avoir peur d'échouer. Quand vous avez commencé à faire ce que vous faites là aujourd'hui, enfin, mmh. euh, votre parcours, vous avez euh, hésité à un moment donné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 Mais il ne faut pas avoir peur, en tout cas, d'essayer et, et de, de corriger son environnement au fur et à mesure. Je pense que c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, de, de corriger ou de changer de parcours. c'est pas un problème, ça. et est euh, conseil, arrive toujours. Il, il, est, il est approprié par rapport à votre projet à vous. Donc, il sera approprié par rapport à nos projets à nous aussi. C'est un conseil, justement, euh, qui devrait servir à tout le monde. Essayer d'avoir peur d'échouer. Il faut pas, il faut ça, faut, parle, faut... ça parle aux jeunes comme nous, justement. Ok. Euh, ouais. Mais Il faut essayer, il faut... Le but, c'est d'essayer. C'est à vous de saisir les opportunités et à vous d'aller toquer aux portes des entreprises. Ça marche comme ça et dans la vie professionnelle, c'est exactement pareil. Donc, euh... Un exemple, si l'entreprise était à Marseille, mmh. vous auriez pu euh, vous installer directement à Marseille ou autre part Ouais, si le projet, si projet m'avait plu, j'ai des collègues apprentis qui, qui sont allés jusqu'à Paris, dans le Nord. Euh, y a, tout dépend de votre projet. Il hein. ne faut pas hésiter. Ouais. Tout à fait. Et je pense que le, le, le tronc commun, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Ouais. Déjà, question, se questionner là-dessus. Et ensuite, après, ça se déroule tout seul après. Dans... Avec l'arrivée du prix de François Hollande, 2000 euros au niveau du recrutement, est-ce que vous pensez recruter cette année Nous, on va recruter sur Amzère. Après, je ne connais pas encore bien la loi de, de François Hollande. J'ai vu ça à la télé... Ouais. Euh... Mais nous, oui, on va recruter. mais Avec de la croissance, on forcément recrutera. Mmh. Et on fait, on privilégie généralement des personnes qu'on a à intérim, qu'on vient passer en CDI, des personnes qu'on a depuis un certain moment. Voilà, là, on a, par exemple, les deux derniers mois, on a embauché... Euh, une personne euh, en CDI. Et vous travaillez avec quelle boîte d'intérim euh, Plusieurs boîtes, euh, boîtes d'intérim locales, euh, oui. Et donc euh, sur Brest, oui, Temporis, pour ne pas les citer qui sont en priorité. Euh, donc je travaille chez Amzer depuis un an en tant que braseur. Donc je commence mon travail en travaillant le cuivre directement à la barre de cuivre. C'est-à-dire que je fais le cintrage, le perçage. Une fois que mes tubes sont formés et préparés, je viens les assembler à mon poste de brasure pour les assembler sur les différents composants pour les donner aux collègues après qui prend le bloc complet pour le mettre sur la machine. Vous brasez à l'étain Non, je ne brase pas à l'étain, donc je brase avec deux types de baguettes. Une baguette qu'on appelle phosphore, qui est vraiment pour les alliages cuivre-cuivre, et une baguette d'argent qui nous sert quand il y a différents composants comme de l'inox et, et du cuivre. Donc dès que c'est des différentes matières, on utilise de, de l'argent, des baguettes d'argent. D'accord. Parce que moi, euh, j'ai fait des études euh, de plomberie. Oui. Et du coup, euh, bah, j'ai aussi brasé. Et puis, euh, je voulais savoir, euh, c'est différent qu'en plombie, je veux dire. Euh... Il y a une partie commune, c'est qu'on fait justement en hydraulique, ce qui est un peu du travail du, du plombier, hein, tout ce qui est donc, la partie hydraulique qui concerne l'eau, donc sur nos, nos pompes à chaleur. Par contre, quand on passe sur la partie frigo, on demande une habilitation brasure, donc une habilitation de gaz c'est une certification qui est faite par la PAV. Ils viennent examiner notre brasure, ils prennent notre brasure, ils la passent à la radio et si ça, si ça leur convient, on a l'habilitation. Si tu as dû faire un peu de brasure, tu as vu que ça fait du noir un peu partout. Et nous, on ne veut pas de ça dans les circuits frigo. Donc on doit faire passer de l'azote en plus. Maintenant, si déjà tu sais braser, tu peux évoluer vers ce, ce type de domaine. C'est comme tout, ça s'apprend. Et du coup, euh, ce que je voulais savoir aussi, c'est... Vous, êtes, vous, vous gérez je veux dire, tout le poste ou euh... Ouais, on a à deux à travailler dans cette zone-là. Et vu que je suis le plus ancien, généralement, c'est moi qu'on qu vient voir euh, si les gens ont besoin de pièces spécifiques ou s'il y a des pièces à faire euh, un peu plus rapidement que d'habitude. C'est à moi qu'on vient demander, mais on est à deux à travailler ce poste-là. Mais c'est moi qui gère un peu la zone. Ouais. Vous, du coup, vous ne gérez pas les soudures Vous faites que la brasure Non, voilà, je ne fais pas du tout de soudure. Si on me demande de faire la soudure à l'arc ou autre chose, je ne saurais pas le faire. C'est vraiment que le chalumeau et que la brasure. Ouais. D'accord. Et du coup, je veux dire, les, les installations que vous faites, vous faites des grandes, ça vous dépend, comment, en fait, comment ça se passe euh, bah On voit des modèles, par exemple, qui sont dessus C'est essentiellement des petites brasures, mais il y en a beaucoup, et un peu dans tous les sens. Euh, donc c'est pour ça qu'il bah, faut savoir braser en verticale descendante, en horizontale et en verticale montante, qui sont les plus compliquées, forcément. Et dans des endroits assez, assez restreints, parce qu'il y a plein de pièces qui sont assez fragiles, qu'il faut protéger, donc euh, ça demande beaucoup de précautions, beaucoup d'attention. Il euh, bah, faut prendre son temps pour ce type de brasure. Sur des grosses brasures où il n'y a pas à protéger, on peut y aller franco. Sur des petites brasures avec des composants fragiles, il bah, faut penser à le protéger avant de, avant de le braser. Euh, C'est un peu long au début, quand on n'a pas l'habitude, mais bon, après on prend le rythme et ça passe. Donc, moi, je fais un changement de métier. Bon, J'étais déjà dans le technique avant, hein, mais je fais une formation à la en tant que frigoriste, euh, qui a duré 10 mois et qui englopait beaucoup de choses. Hein. C'était vraiment les circuits frigo, toute la partie électrique, toute la partie montage. Euh, ben là, j'ai trouvé ce poste-là en montage, donc c'est pour ça que je me suis spécialisé dans, dans ce domaine-là. Euh, la brasure, il faut l'apprendre pour savoir comment travailler. C'est bien de connaître les circuits frigorifiques pour comprendre pourquoi on travaille de telle manière, mais après, c'est vraiment de la pratique. La brasure, il faut manipuler, manipuler. Et... Et on devient de meilleur meilleur à chaque fois qu'on manipule. J'ai travaillé dans une autre boîte pendant 4 mois, où j'ai envie de dire j'ai pu me faire la main un peu dessus, hein, dans une autre boîte de, de froid. Euh, après, j'ai changé, je suis venu ici. J'ai encore bon, les premières brasures, forcément, on surveille. Hein, quand on ne connaît pas la personne, c'est normal. Euh, ils ont vu que le, bah, mon travail convenait à ce qu'ils demandaient, et puis bah, j'ai continué à progresser. Donc, euh, mais du coup, j'ai bien progressé, même depuis un an, par rapport à ce que je faisais euh, tout début quand je suis arrivé. Hein. J'aimerais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui. en disant que vous, que vous parlez comme un artiste. Ouais. Enfin, moi, je suis, enfin, on peut dire que je suis artiste peintre et je sais que quand je fais une toile, quand je la regarde deux ans après, je me dis « mais comment ça se fait que j'ai fait ça ?» Enfin, on n'est jamais satisfait euh, de ce qu'on a fait. Ouais. Et moi-même, je me dis que je m'améliore au fil du temps. Même si, euh, au moment même où je le fais, je me dis « ah, je suis contente de moi, je suis fière de moi ». Comme vous vous dites, il faut que ce soit étanche. Jolie, ouais. du tout. Et moi, quand je la regarde deux ans après, je n'ai plus forcément le même œil. Je, ouais. je trouve que, que je me suis encore, encore améliorée. Ouais, j'ai eu le, la même réflexion récemment en prenant une pièce que j'avais faite il y a quelques temps. Euh, et quand j'ai regardé les brasures que j'avais effectuées, je me dis, bah, ça se voit que j'étais à mes débuts, parce que ça, ça ne me plaisait pas de voir cette brasure-là. Bon, je ne les ai pas refaites parce qu'elles étaient correctes. Mais j'avoue que ça ne me plaisait pas. Il y a pareil, une évolution, mon œil est devenu un peu plus critique, j'imagine il y a une évolution dans ce que je fais. C'est vrai que quand je vois mes premières brasures, je ne suis pas satisfait de ce que j'avais fait avant. Et c'est vrai qu'on l'a fait, on se dit ouais, « mais c'est bien voilà. ». Voilà. Et à ce moment-là, ça devait me convenir, mais maintenant, je ne serais pas satisfait du même résultat. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est ce qui veut dire que vous vous êtes quand même amélioré. Vous, vous ah oui, je, encore encore ouais, je continue à progresser. Je dis hein. ouais. pour être correct, 3-4 mois, mais je continue à progresser. Et je suppose que j'ai encore continué à progresser dans dans Des brasures un peu plus compliquées, les plus simples, il bon, n'y a pas de raison que j'évolue, mais sur des brasures un peu plus compliquées, je vais si continuer si à évoluer. Vous êtes plus à l'aise sur les petits diamètres ou les plus grands Parce que Je sais que les petits diamètres, c'est quand même assez difficile à travailler, ça ah, se casse ouais. plus facilement, en compagnie. Bah moi, j'ai la chance de travailler avec un, un petit chalumeau, je ne sais pas si tu peux le voir, en comparé à ce que tu dois utiliser d'habitude. Euh, il est vraiment maniable, il n'est pas très puissant, donc du coup, moi qui fais essentiellement de la, du petit diamètre, ça me convient. quand je, je pars sur du gros diamètre, il est un peu léger, donc là j'ai un peu de mal. Donc du coup je préfère les petits diamètres pour, pour ce chalumeau-là. Tu as, as dû voir des chalumeaux un peu plus costauds, un peu plus conséquents. Euh, moi j'utilise, bah, ils appellent ça les commerciaux, ils appellent ça un chalumeau de précision. Euh, du coup ça convient pour les petites brasures. Quoi. Vu que ce travail m'intéresse, c'est-à-dire que si euh, je dépose un CV et que demain euh, je viens en tant que stagiaire, quel conseil me donneriez-vous bah déjà, je commencerai par, par te faire faire que de l'hydro, c'est-à-dire qu'il y vraiment ton travail de plombier. Et après, au niveau de la brasure, euh, bah les contraintes que je te demanderai en plus, c'est ce qu'on appelle la capillarité. Je te montrerai les techniques qu'on a pour la faire entrer un peu plus donc dans, dans l'emboîture au niveau de la brasure. Quelque chose qui ne t'embête peut-être pas trop au niveau de la plomberie. Hein. Et voilà, je te donnerai quelques conseils à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on commence par l'hydro qui demande moins de contraintes et après on évolue vers le frigo. Quoi. Vous avez fait quoi avant l'entreprise Alors moi j'étais, j'ai travaillé, j'ai toujours travaillé dans le dans le bâtiment, dans le milieu du bâtiment, euh, dans la fenêtre auparavant et dans les matériaux, matériaux de construction auparavant. Avec une... En quoi consiste votre métier alors aujourd'hui, mon métier donc, est euh, donc on, on vend à une clientèle de professionnels, donc je vends de, de, de la pompe à chaleur, tout le système donc, de, de, de pompe à chaleur pour les plombiers chauffagistes. Euh, donc euh, bah, mes missions tous les jours consistent à euh, bah, entretenir une, une, une clientèle existante, euh, la fidéliser et puis euh, bah, concrétiser d'autres clients aussi en prospectant et en faisant beaucoup de de prescriptions. Euh, hum, en visitant euh, notamment des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, etc., pour euh, vraiment prescrire notre matériel sur, sur les installations dans le neuf ou la rénovation. J'imagine que vous passez plus de temps à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Ah oui, alors moi mes missions, voilà, alors on, on est souvent une journée à peu près au bureau en des réunions commerciales, etc. Et puis bah, le, le, le, on va dire oui, 90% de mon temps est sur la route. Donc je sillonne sur trois départements le Finistère. Euh, les codes d'armor et puis euh, une partie du Morbihan. Donc, euh, voilà, toute la semaine euh, sur la route euh, euh, chez les clients, mais notamment aussi sur des. des euh, assister les clients aussi sur des chantiers. Donc, on va aussi, euh, voilà, prendre, des, euh, prendre des, des. faire des diagnostics chez les, chez les particuliers. Bravo. Par exemple, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans l'atelier, mais vous connaissez les termes techniques Oui, alors en fait, moi, ça fait un euh, peu plus de trois ans que je suis dans la société, euh, donc j'ai commencé par euh, le service après vente, les pièces détachées, etc. J'ai passé quand même beaucoup de temps euh, ici dans l'usine euh, pour appréhender ben, tous les, toute la technicité de, du métier. Et puis après, ben, ça s'apprend euh, aussi ben, avec les installateurs, avec les plombiers euh, ben, sur, le, sur le, terrain, comme on dit. Donc, mais il faut y avoir une euh, une certaine maîtrise du métier euh, pour pouvoir euh, voilà parce que c'est un métier quand même très technique quoi. je veux dire euh, vous connaissez les problèmes qu'il y a c'est-à-dire euh, que les gens ici euh, ont par exemple quand ils ont une difficulté à faire par exemple un, une pièce oui. et compagnie. Ouais. Donc, euh... Oui c'est important d'avoir le, le, cette relation en fait entre euh, le, la production et le, et le terrain et avoir les retours en fait donc euh, on a la problématique ici de l'usinage, bah, de, de l'assemblage, de, de, de la fabrication. Mais on a aussi la problématique de retour euh, du terrain. Et puis ben, tout ça, ben, on fait des réunions, etc. On, on met tout ça en commun et puis on, ben, on cesse d'améliorer euh, euh, ben, pour améliorer ben, le, le produit et puis le service au client. Pour parler aux autres justement de ce produit, il fallait que vous-même vous, vous, vous l'ayez adapté, pour justement donner envie aux autres ah ben, de l'aimer oui, aussi. Oui, tout à fait. Euh, moi issu d'une, en plus d'un cursus assez technique, euh, j'ai la volonté voilà, de d'appréhender bien le produit technique et puis d'être aussi bah, convaincu soi-même puisque bah, si on veut convaincre quelqu'un il faut déjà être convaincu par soi-même donc C'est sûr vraiment... que le client il va, il va, en vous voyant expliquer justement ce produit-là mmh. il va voir directement dans vos gestes dans votre ouais. façon de parler, mmh. même de votre regard, si vous êtes en train de mentir par rapport à ce produit-là. Oui, tout à fait. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai que voilà, on est en plus dans un, un rapport dans le bâtiment, un rapport très humain, où euh, c'est vraiment la confiance euh, qui se crée entre euh, ben, le fabricant et, et, puis le, et puis le client. Et puis on ne trompe ouais. pas quoi. Voilà. on est, on est sur, sur un produit qui est technique qui est qualitatif, euh, et qualitatif. Euh, et voilà, on se doit d'être déjà voilà, convaincu et de son produit pour pouvoir l'apprendre. Le mot vendre, confiance quoi. il est revenu aussi tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que cette entreprise il marche aussi sur ce, ce modèle là. Oui, ouais, sur, ouais, sur, ouais, sur la confiance. tout à fait. sur la confiance. On est positionné voilà, sur un produit euh, euh, qualitatif. Et c'est vrai qu'on se doit d'avoir euh, euh, du départ, jusqu enfin, du départ de la machine jusqu'au service après-vente, on se doit d'apporter voilà, ce service-là aux clients. Et, euh, et c'est une relation de confiance qui s'instaure entre, entre nous et, et eux. Et, et c'est ce qui fait aussi que, voilà, que le produit est, est vendu. Quoi. Si, vous autre, vous avez, si vous aviez un autre commercial euh, comme vous, <coughs> vous, vous seriez en concurrence ou euh, plus en... Comment ça se passe dire... Alors, on est plusieurs hein, commerciaux euh, sur toute la France. Moi, je fais trois départements sur la Bretagne. Il y en a d'autres sur la Bretagne aussi. En fait, on, on, on est présent sur le grand, le grand ouest en fait, euh, de la France. Euh, et oui, bien évidemment, il y, y a une petite compétition entre tous les commerciaux. Hein. On, a des, on se met des, petits, des petites pressions, des petits challenges. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on bah, qu avance. Puisque si on. On reste en fait, ne faut pas rester sur ses acquis. Donc euh, voilà, il y a toujours un, y a une bonne équipe, mais c'est vrai qu'on aime bien aussi euh, voilà, essayer de. En tant que commercial, comment vous, euh, vous <coughs> présentez l'entreprise en fait, aux clients Alors, moi je présente l'entreprise par euh, vraiment des arguments qui sont forts au niveau de, bah, de notre savoir-faire. Euh, on est une entreprise locale, euh, on fait du Made in France, donc ça c'est important aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de, bah, de gens qui reviennent un petit peu à ces valeurs-là euh, sur un service aussi de qualité, euh, que ça soit euh, moi présent par exemple sur le terrain, disponible pour les, pour, pour les clients mais aussi, après, par tout le suivi des machines, de la réactivité, parce que c'est vrai qu'on ne dépend pas de, de pays euh, étrangers, on, on a toute la fabrication ici, donc c'est vraiment ça qui fait la, la force. Et puis aussi, ben, le savoir-faire euh, de plus de 15 ans euh, dans le métier de la pompe à chaleur. Donc, euh, c'est des, des, des gages de confiance. quoi Vous avez quoi comme euh, euh, diplôme et euh, parcours j'ai des, euh, des diplômes dans tout ce qui est technique de la thermodynamique et je travaille autour des pompes à chaleur depuis euh, une trentaine d'années. Euh, j'ai commencé par la maintenance et maintenant, je m'occupe plus de la partie euh, création, euh, développement, amélioration des, des, des produits et des techniques de, de thermodynamique. Vous travaillez plus avec les logiciels DAO, AutoCAD d'architecture Non, moi je ne fais pas du tout de dessin, je ne fais que sélectionner les, les, les composants, les, cal les calculs pour sélectionner les composants et, euh, et ensuite la vérification des, des essais, de fonctionnement des machines. Calcul d'isolation non plus, plutôt des calculs thermiques, d'échanges thermiques, de puissance de compresseur, de volume de, de volume balayé, euh, c'est surtout basé sur les échanges thermiques en fait, les, entre l'air et l'eau, l'air et le gaz, enfin euh, système de compression. D'accord. Vous êtes souvent dans les bureaux du coup. Euh, Quasiment, quoique je passe du temps aussi dans mon laboratoire là-bas et un peu sur le terrain pour voir si les, les, les estimations de, de, de puissance de machines que l'on a faites correspondent aux besoins et, euh, et que les, les, les cycles de fonctionnement se passent bien. Par rapport aux recherches, quels sont vos projets avec, euh, sur l'évolution des machines, des, du produit nous, nos principaux objectifs, c'est de faire en sorte déjà que les machines fonctionnent bien et de tenter d'améliorer les performances au fur et à mesure de la mise à disposition soit de nouvelles technologies, soit de nouvelles idées que l'on peut avoir pour améliorer justement ces performances. Je viens juste de voir, il n'y a même pas de seconde, une feuille avec le planning, avec des objectifs atteints ou pas atteints. Donc, euh, j'ai vu qu'il y avait plus oui. quand même plus de, de points verts, objectifs atteints, je crois, que de non atteints. Alors jour. là, le planning dont vous parlez, je pense que ce sont les objectifs de, de production. Moi, je parle d'objectifs de performance des machines, donc de, de rendement. Donc, votre objectif à vous, elle est atteint ou pas, par jour euh, Moi, j'ai plus un, un, un raisonnement global, euh, je dirais à long terme, oui. mais l'objectif, il est, il est atteint. Et il est atteint, on progresse régulièrement, les machines de plus en plus performantes, aussi bien comme on travaille sur de l'aérothermie, donc on sait que la température de l'air extérieur varie beaucoup. Euh, plus ça va, plus on améliore les performances des produits par température extérieure négative.